Questions et réponses. C'est maintenant le moment des déclarations de des députés. Les déclarations des députés. La parole au député de ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu l'occasion, au cours des dernières semaines, de, me, de, de visiter notre communauté à Ottawa et de parler aux travailleurs éducatifs qui ont été obligés d'aller en grève pour attirer l'attention du gouvernement. Et c'est leur expérience éducative. J'ai parlé à plusieurs éducateurs, plusieurs travailleurs, plusieurs personnels qui travaillent avec les enfants qui ont des handicaps. Et ça a été choquant pour moi d'apprendre que en ce moment le système ne, ne fonctionne pas bien et bien que j'espère une résolution je veux rappeler à tout le monde dans cette chambre que nous ne pouvons pas continuer de, faire, de, de fournir des, de l'éducation publique de mauvaise qualité on ne peut pas continuer de demander aux assistants éducateurs aux éducateurs de la petite enfance aux professeurs qui ce qui se comportent comme des infirmiers dans les écoles, de se mettre en danger de continuer de faire ces travaux. J'ai parlé à un éducateur qui avait des cicatrices partout sur sa main parce qu'elle devait interrompre une violent, un, un, un incident violent entre deux enfants. Je parlais des enfants à, qui ont des handicaps à qui on ne fournit pas de l'aide. et je veux qu'on arrête de parler des crédits de frais de garde et qu'on réussisse à avoir une entente et à régler ces problèmes. Suite, la parole au député de Mississauga-Iskogvian. -E. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai eu le plaisir récemment d'annoncer que le, le Conseil scolaire catholique de Dufferin Peel Catholic a été approuvé euh, pour fournir des frais de garde pour le lycée Michael Gates. Il va fournir un, un investissement de 1,4 million de dollars et, de, et permettre d'avoir un, un milieu d'apprentissage plus novateur. Selon le président du conseil scolaire, ce sont, ce sont des nouvelles excellentes pour les familles et va permettre d'avoir des espaces pour les, la garde des enfants dans nos communautés. Fin de citation. Et j'exprime ma gratitude au ministre d'avoir donné cette, cette occasion. Ce, ce programme va permettre d'avoir 49 nouveaux espaces pour les enfants et trois nouvelles salles de soins. Je suis très reconnaissante. Notre gouvernement permet de protéger ces communautés et de fournir de nouveaux avantages pour ces familles. Suite du débat... Merci. Ce, cette assemblée a adopté le projet de loi 144 pour la deuxième lecture et maintenant, il est en attente pour les comités. Pendant ce temps, la situation dans le Nord pour les soins de santé empire. C'est choquant de voir que les gens sont obligés euh, de contacter les autorités pour avoir des sons parce qu'ils ne peuvent pas payer pour euh, le trajet. Les gens qui peuvent payer pour le trajet doivent attendre longtemps pour les remboursements. Les remboursements. Et lorsqu'ils demandent leur argent, le gouvernement euh, les met en attente sur des lignes euh, téléphoniques. Alors comment est-ce que cela peut être un service acceptable Même, même dans les, dans les situations d'urgence, les gens ne n'arrivent pas à avoir gain de cause. Les temps d'attente sont d'environ 20 semaines et ça, c'est lorsqu'il n'y a aucun problème avec les réclamations. Ces communautés sont en stress financier. Les taux n'ont pas été ajustés pour euh, refléter la hausse des coûts et trop de traitements ne sont pas couverts et c'est inacceptable euh, en Ontario. Je demande euh, au gouvernement d'adopter euh, rapidement ce projet de loi afin d'assurer que les principes de la loi sur la santé au Canada sont euh, appliqués et qu'ils deviennent une réalité pour les gens du, de du nord de l'Ontario. Déclaration de député. Je dois dire aux députés des deux côtés de la Chambre qu'on doit être silencieux alors qu'il y a des déclarations des députés. Donc, je vais demander à ceux qui entrent ou qui sortent de la Chambre qu'ils le fassent de manière la plus silencieuse possible. Déclaration de député, député de paris Muskoka. Merci, M. le Président, je prends la parole aujourd'hui pour féliciter de jeunes personnes excep exceptionnelles, des athlètes, et dont Brady, de la 11e année, qui a gagné une, une médaille d'or et il a gagné deux médailles de bronze et une d'argent dernièrement. Liam aussi a gagné une médaille de bronze, et je l'ai déjà mentionné l'année dernière, alors qu'il avait une blessure pendant une année d'Ara Huntsville, et aussi continue de skier. Elle a gagné un, une médaille de bronze à Big Hill, et elle est sixième au monde dans cette discipline. Et dernièrement aussi, je voudrais féliciter Eddie Doudas ainsi que son équipe qui a gagné la médaille d'or pour l'équipe du Canada pour le hockey. Il a contribué au, au succès de son équipe et a contribué à deux buts dans le gain de, le, des, de, de la victoire dans les semi-finaux. Ça démontre les athlètes de de classe internationale de ma circonscription et j'espère que leur succès va inspirer d'autres jeunes personnes pour entreprendre des différentes activités l'hiver, des sports d'hiver, et qu'ils puissent contribuer au succès du Canada. Déclaration député député député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. 650 rue Parlement est un immeuble de saint James Town et qui a plus de 600 résidents. Il y a eu un feu, un incendie électrique à la suite d'un système mal entretenu. Les résidents ont dû être évacués je voudrais remercier les premiers répondants, la Ville de Toronto et la Croix-Rouge pour leur soutien immédiat qu'ils ont offert aux résidents. Durant les 18 derniers mois, 1 500 de mes commettants ont été déplacés de leur maison. Pour plusieurs de mes collègues, une population de 1 500 pourrait être la taille d'une ville au complet. Mais imaginez-vous un village au complet qui a été déplacé pendant un an et demi. Aujourd'hui, je suis ravi de rapporter que les résidents retournent à la maison. Et pour ces locataires, euh, bienvenue de retour à la maison. Je voudrais aussi remercier euh, Christine Wontang, la conseillère, pour son appui envers ses résidents, ce, cet incendie n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est pour cette raison que j'ai déposé la loi sur St. James Town qui exigerait que les, locaux, les propriétaires a, auraient des fonds de réserve pour ces réparations. Les propriétaires seraient mieux préparés à entreprendre des travaux d'entretien et de réparation et j'espère que les, mes collègues des deux côtés de la Chambre vont appuyer ce projet de loi aux prises avec une crise du logement. On doit faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour protéger les locataires et de protéger nos immeubles dans la, dans la ville de Toronto qui sont vieillissants. Déclaration du député, député de Guelpho. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier tout le monde qui a participé dans la marche de la Nuit la plus froide partout au monde, 23 000 personnes, plus de 23 000 personnes ont levé plus de 5,9 millions de dollars pour des organismes caritatifs qui desservent les gens itinérants dans nos collectivités. À Guelph, il y a eu 343 marcheurs qui ont participé pour lever des fonds pour Hope Ask qui euh, tentent de mitiger les effets de la pauvreté en bâtissant la collectivité. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette activité et qui ont euh, offert des heures de bénévolat. Je sais qu'il y a des producteurs de poulet du, de l'Ontario ici aujourd'hui. Je voudrais les remercier pour leur dons à Hope House. Monsieur le Président, je suis d'accord avec beaucoup de, des marcheurs qui nous ont dit qu'ils veulent que le gouvernement provincial en fasse plus pour appuyer les itinérants les sans abri et d'appuyer les gens qui, ont des, qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. À Guelph Wellington, 43 des gens aux prises avec l'itinérance ont rapporté avoir eu un problème de santé mentale. Mais la liste d'attente pour des logements de soutien continue de croître. Je demande au gouvernement de faire en sorte que l'annonce en santé mentale d'hier soit importante en allouant de l'argent dans le budget pour des logements de soutien pour desserver les gens les plus vulnérables dans nos collectivités. Merci, M. le Président. Déclaration de député, député de Niagara-Ouest. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour partager à savoir comment notre gouvernement travaille très fort pour bâtir plus de lits de soins de longue durée. Sous l'ancien gouvernement libéral, au pouvoir pendant 15 ans et appuyé par les néo-démocrates, seulement 152 lits de soins de longue durée ont été bâtis à Niagara. Et avec le gouvernement progressiste conservateur, 700 ont été bâtis. Et ça démontre que notre gouvernement est engagé aux soins de longue durée lorsqu'il s'agit de bâtir des lits partout dans la province au Niagara. Nous avons tenu nos promesses envers les personnes âgées. C'est pour cette raison que nous avons créé un ministère dévoué aux soins de longue durée. C'est pour cette raison que nous investissons aussi 72 millions de dollars de plus cette année, de, de plus de 1,5 milliard de dollars alloués pour bâtir 15 000 nouveaux lits partout dans la province. Notre gouvernement est engagé à un grand nombre de projets à Niagara, ce qui comprend 300 nouveaux lits, ce qui comprend le Centre West Hill à Sainte-Catherine, Foyer-Richelieu, et des projets à Welland, ainsi que de nouveaux lits alloués à Shalom Manor. Ces nouveaux soins de lits de soins de longue durée font partie de notre engagement d'ajouter 15 000 nouveaux lits d'ici les cinq prochaines années et ne pa fait partie de notre stratégie transformationnelle pour changer les soins en Ontario. Je vais continuer de militer pour des soins de longue durée à Niagara, ce qui comprend des, des projets à l'avenir. Merci. Déclaration de député. Merci, M. le Président. Ce matin, je voudrais reconnaître une très belle initiative dans ma circonscription, leur amour partagé du hockey, avec l'esprit euh, de jouer pour la guérison, qui est une activité pour les joueurs de hockey, pour lever des fonds pour la recherche pour le cancer. Ils ont un objectif de lever des fonds pour améliorer leur position de repêchage pour choisir des gens qui vont se rejoindre à l'équipe d'anciens joueurs d'hockey tels que Paul Coffey Adam Graves à la FAT ont donné leur temps pour faire en sorte que cet événement ait du succès. Cet événement euh, lève des fonds pour appuyer des, euh, des services aux gens pris avec le cancer dans la région de Essex. Vous pouvez en apprendre plus pour playforacure.ca et le jeu a lieu à, au complexe de la salle. Je voudrais féliciter le PDG Jeff Casey de l'événement, qui est un grand champion pour cet événement, pour cet enjeu. Les organisateurs euh, lèvent les fonds. et Félicitations à tous les euh, donateurs. Euh, Lyonatics. Euh, du local 6.15, Lyona. Et nous leur souhaitons tous les succès à l'avenir et c'est une très bonne cause. Donc, félicitations à vous tous. Déclaration députée. Députée de député. Député de kirchner Merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi d'accueillir les grands frères et grands soeurs ici à Queen's Park. C'est une organisation qui a plus de 100, 100 agences qui desservent 111 collectivités dans ce pays. Pensez à un modèle que vous avez eu lorsque vous étiez plus du jeune, peut-être que c'est un voisin, un ami, euh, proche de la famille. Moi, j'ai eu de très bons mentors et des individus qui m'ont guidé lorsque les moments étaient difficiles. La mission et la vision de grands frères et grands sœurs est de permettre à tous les jeunes personnes de réaliser leur plein potentiel avec le mentorat et des relations. Notre procureur général est ancien PDG de son unité locale et je suis sûr qu'il dirait que ce fut une expérience très enregistrante. Et 20 000 jeunes personnes ont profité de ce système, de cette organisation en Ontario. Il y a 550 bénévoles dans la région de Kitchener-Waterloo et il y a des milliers de jeunes qui attendent toujours d'avoir cette occasion de mentorat. Un bon mentorat mène à de meilleurs résultats pour les jeunes et chaque jeune personne mérite d'avoir la, la possibilité d'avoir la, la confiance de poursuivre leurs rêves. Je vous invite à la Chambre 2125 après la période de questions ici aujourd'hui et d'aller voir les administrateurs et toutes les personnes impliquées. Et si vous avez la chance, veuillez donner des dons aussi envers cette organisation. Merci. Encore une fois, je voudrais rappeler à tous les députés des deux côtés de la Chambre que nous sommes à la période des déclarations de députés. Je vous demande de rester silencieux le plus possible pour que la personne qui a la parole puisse faire leur déclaration sans interruption. Et je rappelle aux deux côtés de la Chambre qu'on doit le faire. Nouvelle déclaration, député, député d'Eglinton lawrence Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de la maladie de, du cœur, qui est Heart at the Park. Les représentants de, des maladies du cœur seront ici avec leurs 1 500 bénévoles et les 90 000 donateurs partout en Ontario. Ils auront des rencontres avec des députés en parlant des enjeux tels que leur campagne Restart a Heart des arrêts cardiaques peut toucher à, toute personne, n'importe où, à n'importe quel âge, sans avertissement au Canada. Il y a 35 000 arrêts cardiaques à tous les ans et moins de 10 des gens qui ont un arrêt cardiaque à l'extérieur de l'hôpital en survivent parce que c'est soudain, inattendu. Chaque seconde compte lorsqu'ils ont eu lieu, lorsqu'un défibrillateur externe et les RCR sont utilisés. Le, le taux de survie est doublé. Est les défibrillateurs sont un appareil externe, indépendant, qui émet une impulsion électronique. Et mon projet de loi assurera que ces défibrillateurs sont disponibles lors d'une urgence. Mais alors, comme individu, on peut en faire plus. Les maladies du cœur et cardiovasculaires auront une réception de 5h30 à 19h30. et Il y aura de, de, une séance de formation. J'invite tous les députés à y participer. Merci.